C'est Winman, content de vous voir, euh, vidéo SQDC aujourd'hui, très attendu des abonnés de Winman, on y va avec un produit de la marque OMI, la même marque qui fait le Kush Cookies, un de mes top 3 à la SQDC, on y va avec le MAC, le MAC de OMI, MAC c'est quoi? C'est le Miracle Alien Cookies, donc le Miracle le Alien Extraterrestre Cookies Biscuits. Donc, le taux de THC, on y voit avec un faible 16,68. Est-ce que les terpènes vont faire en sorte que ça va donner un, un, un petit kick dans le buzz? Est-ce que les terpènes vont aider le THC à nous amener à un buzz supérieur? Seul l'avenir nous le dira. On sait que le Kush cookie de Omi, la même marque que le Mac, euh, un Taux de pourcentage entre 23 et 28, donc vraiment très élevé pour un indica. On aime le buzz du couche-cookie. Le Mac, c'est pas un Indica, c'est considéré un hybride selon Omi. Euh, Taux de THC entre 16 et 20. Encore une fois, j'ai pas été chanceux. 16,61%. Donc, euh, Omi, il y a le dosido de Omi, il y a le couche cookie Et le Mac. Et ils ont aussi euh, deux formats de 28 grammes, leur euh, mélange Indica et leur mélange Sativa. Donc on ne sait pas c'est quoi là, c'est encore un sac à surprise. Je pense pas que quand on achète le 28 grammes de mélange Indica ou le 28 grammes de mélange sativa, qu'ils nous mettent la variété, hein? C'est toujours variété au hasard, puis. On connaît la marque Purlane, la la marque Purlaine qui sont euh, d'avance à la SQDC avec euh, leur marque euh, Petit Plaisir. Petit Plaisir, on sait que c'est un cannabis qui change de variété, un produit mélangé, mais Petit Plaisir de Purlane nous indique la variété. Donc la dernière fois c'était du Pink Peut-être que la prochaine fois, dans trois mois, dans six mois, qu'ils nous sortent une batch, qu'ils nous sortent euh, une une ce euh, ça sera peut-être pas du pink couch mais ça va être indiqué là, avec un petit collant donc euh, c'est ce que Winman aimerait là, que la SQDC exige des compagnies qui font des euh, du cannabis mélangé hein on sait plus que c'est pas deux trois variétés de cannabis mélangées dans le même sac non non non mélangé ça veut dire une variété dans le sac mais ça sera pas la même variété dans trois mois ou dans six mois par exemple donc, les gens, les compagnies savent c'est quoi la variété, pourquoi ne pas nous l'indiquer. Pourquoi qu'ils font ça, les produits mélangés? Bien, c'est parce qu'ils cherchent des nouveaux phénotypes. Ils essaient de trouver un très bon phénotype euh, pour pouvoir le produire en 3,5 grammes. Mais tous les phénotypes qui sont pas bons, il euh, faut qu'ils les passent. faut qu'ils les passent, d'après moi, qu'ils les passent dans les joints pré-roulés. Ils doivent les passer euh, dans les euh, 28 grammes. Mais euh, ils ne peut pas tout jeter ça aux poubelles, là, ce cannabis-là. C'est du temps euh, et de l'argent. Hein. Ils ont utilisé euh, du temps. Et puis euh, l'électricité, c'est des coûts. Donc, euh, déjà d'après moi, les fanatiques qui n'aiment pas, ils les passent dans les 28 grammes. Donc, on va ouvrir ça immédiatement. J'ai vraiment hâte de fumer. Ça euh, fait quelques moments là, que je fume mon propre cannabis. Euh, je suis tenu de fumer du Glouki. Donc, euh, avec Omi. Il n'y a pas de pochette d'humidité, mais je n'aimerais pas le Mac. Je n'aime pas le Mac. Je n'aime pas le Mac. Ah! Non, je n'aime pas ce, cette variété-là. Beaucoup de lumière ici, beaucoup de lumière. Euh, ouf! C'est quoi les terpènes? Myrsen. On est sur la bonne place. On n'est pas à la bonne place. On n'est pas à la bonne place. Donc, le Mac... Cariophilène, mais c'est pas vraiment ça qui sort. Terpinolène, Pinène, Limonène, Myrcène. Arôme naturel, ça serait supposé nous donner un petit côté fruité diesel boisé. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. De même, c'est Pinène. Je sais même pas c'est quoi terpinolène. Mais c'est euh, Pinan, -no, man. C'est euh, sapin, Pinette. Ah, c'est. Euh... Vous aurez sur mon Instagram pour côté là, qualité. Euh, je m'attendais pas à grand chose. Euh, vraiment satisfait du prix. 25$ avec Omi euh, tellement content du couche-cookie. Qualité euh, régulière. Buzz assez, euh, assez fort. Mais euh, j'aime beaucoup le couche-cookie. Quand on regarde ici, c'est plus qu'ordinaire. Ordinaire, pas de défaut. Euh, visuellement, ça peut pas valoir plus que 25$. Je suis correct avec ça. Je suis correct avec ça. 25$, je suis correct avec ça. Mais Astor, est-ce que tu aimes la ronde Moi, je ne l'aime pas personnellement. Pourquoi il y a plus de lumière que d'habitude Rien y comprendre. Ok, vous irez voir sur mon Instagram. On va mettre des photos de ça. Je vais garder les plus grosses cocottes pour mon Instagram. Et puis là, je vais prendre les plus petites. Voulez-vous les voir? Voulez-vous les voir? C'est ordinaire, même. Ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est ordinaire. Euh, 25$. On peut pas être trop déçu pour ça. Même là, si je sors l'artillerie la, la, lourde, en fait, de lunettes. Ça ne changera pas grand-chose. Non, non. Écoutez, c'est correct. C'est très bien. Des petites cocottes assez dures, pleines. Euh, je vais fumer ça. Mais je vais fumer parce que je veux fumer, mais pas parce que j'aime la ronde et que je suis ben bien énervé. Là. Donc, système si PINEN, euh, 25 25 C'est quand même raisonnable. Il n'y a pas de feuilles. Il n'y a pas... Euh, Par contre, les graines, ça sent toujours un petit peu plus fort. Ah, c'est du pinène, mon homme, c'est du pinène. J'aimerais ça que ça sente diesel, mais non, man. Bon, là, les chats des problèmes ici. Non, la fenêtre n'est pas ouverte, mon chum. Tout va bien, tout va bien. un peu déçu, j'étais queuré d'être déçu, man. Hey, si j'avais pu sentir à la SQDC, on n'aurait pas acheté. J'en avais pas assez. Qu'est-ce que tu Ils Qu n'ont pas trop trop entendu parler non plus là, du Mac. Euh, habituellement là, quand une variété est vraiment super bonne. Il y a du monde qui, qui m'écrit sur Instagram. Mais euh, personne m'a parlé du Mac. Winman était vraiment curieux. Euh, Parfait. Et voilà. On va mettre là, ça de côté. Et voilà. Pour ça, tout va bien. Quelles sont les prochaines variétés que vous aimeriez que j'achète à l'SQDC? SQDC Y a-t-il des 3.5 qui euh, vous posent certaines questions, qui vous interrogent, qui vous intriguent et puis, vous aimeriez savoir si la description sur le site de SQDC correspond vraiment avec euh, le produit. Moi, je recherche toujours des produits Myrcène Limonène. Quand je vois un cannabis Myrcène Limonène, quand je vois ces deux terpènes-là ensemble, dans les premières, parce que là, ici, on l'a, ici, le Myrcène Limonène, dans ce cannabis-ci. C'est un peu pour ça que je l'ai acheté, mais... La quatrième et la cinquième terpène, donc, qu'il y en a en petite quantité. Il n'y a pas... Puis j'ai vu le mot diesel aussi, j'étais intéressé par le mot diesel. Mais... On va l'allumer. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles surprises en l'allumant? Est-ce que ça va euh, goûter si différent que lorsqu'on le sent? Ça me surprendrait. Encore une fois, si vous aimez Pinène... Pour 25$, d'après moi, ça va être un, un cannabis euh, rentable, euh, un beau petit cannabis pour vous. C'est un, un pinen qu'on qu a déjà senti. Euh, Il faudrait quasiment que je prenne des notes à l'ordinateur pour euh, savoir quel produit est quel produit, parce que là, ça fait pas mal de produits. J'ai toujours l'impression que les pinènes, c'est des euh, Edison. Non. Ah, non, non, j'aime pas ça. Ah, man! J'aime pas ça pantoute. Y a pas de diesel là-dedans. On est loin du fruité. J'ai vraiment de la misère avec cette description-là. Encore une fois, beaucoup de difficultés à, à comprendre. Peut-être que tes terpènes, là, je suis peut-être pas parfait, mais... Il n'y a pas de goût de diesel là-dedans, man. Il n'y a pas de fruité là-dedans. Là. Vraiment pas bon. Tout de suite, après ce joint-là, je prends des photos. Je mets ça sur mon Instagram. Et puis, tout de suite, tout de suite, après avoir pris des photos... Je prends 3.5 grammes. Il reste à peu près 3 .1 grammes. là-dedans. Je te grind ça. Je te mélange ça avec ça, mon homme. Tout le weed que je trouve pas bon. Je mélange ça là-dedans. Ah non, man. Ah, très, très déçu. Euh, le mot cookie, hein. Le cookie, ça nous attire. Miracle Alien Cookie. Je vois le mot diesel. Myrcène limonène. Je peux pas en vouloir aussi de la SQDC avec Myrcène Limonen, ils l'ont mis 4e, 5e. Okay, y en a pas beaucoup, tu sais. Mais oublie ça le diesel le fruité, là. C'est boisé, hein, boisé. Le buzz, écoute, euh, plus qu'ordinaire. Plus qu'ordinaire. Euh. 16.60 de THC. Les terpènes. Euh, C'est pas des terpènes qui m'excitent beaucoup. Euh, non, je j'aime pas le buzz. Je je, je... je buzz pas finalement. Je, je suis un peu sévère. Je suis un peu sévère là. Je, je suis un peu déçu. Vraiment déçu. Encore un 25$ là, qui va être euh, plus que passé en boucan, là, mais plutôt broyé. Euh, 25$ broyé et ensuite fumé. Hey, tout ton cannabis il est broyé puis il est fumé après. Bon point. Bon point. Ok, je te laisse là-dessus. Euh, si t'aimes le pin euh, peut-être l'acheter, mais buzz assez léger. Euh, si t'aimes pas le pin puis si tu veux un buzz plus que léger, oublie ça. Oublie ça. Alright, je te laisse là-dessus. Donc, le Mac de Omi, euh, j'en rachèterai plus jamais de ma vie. Et puis ça, c'est fait par les entreprises Greenstone. Et puis les entreprises Greenstone, ils ont juste la marque Omi présentement. Je te laisse là-dessus. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo.